Il y a une différence entre le temps CPU et le temps euh, consommé réellement. Cette différence, est en général des attentes. Bon, on peut avoir des petits... Mais quand on a une grosse différence, c'est ce qu'on appelle des attentes. Et donc, Christophe a, a dû vous l'expliquer. Le SQL OS euh, exécute sa requête, je vous le fais simple. Et puis, lorsqu'il y a une situation où la requête ne peut pas continuer à s'exécuter, le, le scheduler, l'ordonnanceur de tâches, la, la, la tâche se place elle-même en attente, dans une file d'attente, et puis elle est remise sur le scheduler lorsque l'attente s'est terminée. Ça, c'est OK. Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi elle a commencé à attendre. Et donc, on a des cas d'attente de, qui sont assez classiques. Si je regarde ici le plan « Réalisé », à partir de 2016, il vous l'ajoute dans le plan, ce qui est absolument génial, on verra cet après-midi qu'on peut les récupérer en événements étendus aussi. Donc si je regarde mon plan. Euh, je crois que c'est vers la fin. J'ai des... Oh, alors si c'est pas vers la fin, c'est vers le début. C'est pas mal. War... Euh, J'ai des warnings. J'ai un warning, regardez. Et ouais, il a spilé. Euh, le, le tri a été craché dans TMDB. Mal bas. Et j'ai mes wait stats et ici j'ai de la network io qu'est-ce que c'est et j'ai un wait time en millisecondes de 2,9 secondes d'attente donc il a bien parallélisé c'était moins que 4 secondes mais on a rajouté de l'attente enfin il a dû se passer un truc comme ça et il y a eu 6971 fois où le, la tâche a été placée en file d'attente par le scheduler et en tout ça nous fait deux secondes neuf d'attente sur de l'Ascent Network I.O. C'est quoi Il n'y <coughs> euh, a pas de réseau hein, à Network, il n'y a pas de réseau. On n'est pas sur... Euh, le client et le serveur sont sur la même machine. <coughs> alors C'est euh, malheureusement assez classique, c'est qu'il a dû faire de l'affichage. Euh, Management Studio est fait en .NET. Ça, c'est une grid, c'est un composant WPF. Euh, c'est géré derrière avec un composant .NET, de, .net qui s'appelle le Data Reader. Et le Data Reader, c'est un objet qui est connecté. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il récupère euh, les, les paquets de SQL Server petit à petit, et il les affiche. Mais comme ça lui prend du temps à afficher, eh ben, c'est du réseau, c'est du, du, du TCP. Donc, on, prend, on récupère le paquet, on le traite, et on envoie un hack de l'autre côté, pour dire à SQL Server, vas-y, renvoie-moi la suite. Donc, il y a une sorte de buffer qui dit, bah, je t'envoie, toi, tu dois me dire quand tu as fini, puis je continue à t'envoyer. Et euh, l'attente à Synth Network I.O., ça veut dire que le client, il n'a pas fini de processer son truc, et le serveur il est là à attendre qu'on lui demande la suite. C'est en général ça. Quand vous voyez à Synth Network I.O., c'est pratiquement jamais, dans 99% des cas, ce n'est pas du problème de réseau, c'est problème de client, qui par exemple est dans une boucle, qui fait un data reader et qui fait des, des trucs inutiles dans la boucle. Si ce n'est pas, si pas trop long, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous avez des grosses attentes à Synth Network I.O., vous allez voir les développeurs et leur dire, bah, profile ton code et regarde tes boucles avec tes data readers.